Ok, très bien. Là, si je veux recharger la case à outils, il faut que j'aille dans un placard. Et... A priori. Voilà, attention. Allez. Recharge. En cours. un moteur. Attends, tout Ah mais non, mais il faut que je. Oh, okay, très bien. Deux moteurs. faut que j'active la compétence. C'était pas suffisant. Je suis sorti trop tôt. Je suis sorti genre une demi seconde avant. Non, on me dis pas que c'est ça. Ah bah si. Genre la demi-seconde qui... Euh, très bien. Nul Faut attendre. Oui, bah je suis sorti une demi-seconde. Est-ce que c'est ma faute si j'en ai envie tout de suite Bah non, je crois pas, non. Ah, voilà. Par contre, c'est quand même vachement mieux si le gars, il peut se faire tunnel. Hein C'est quand même hyper agréable. 30 secondes trop tôt. Et sinon, les sous-titres, ça va J'ai de nouveaux missiles là Et voilà 86. 86 c'est mieux que... 85. Alors ça c'est ok Deux fois ou quasiment. Enfin c'est pas vraiment deux fois. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va voilà. On a fait quatre moteurs. On a fait quatre moteurs, mon gars. Non. Et il tunnel. On a fait quatre moteurs. Ah. Ça souffre. J'arrive dans ton kigoromi, te soigner. Attends. Oh, ok. Et là, on a pris conçu pour durer. Et on n'a pas pris Adogusta. Voilà. Oh Ah, très bien Ça, c'est une équipe ah, okay. Génial <rire> Non <rire> je... je crois que je l'ai saoulé. Le prix du soulage Il est cerné cette année. Ah Et j'avais encore. J'avais encore. Des darbes. Les pauvres démons gorgons. Pauvres démons des gorgons. Pauvre en plus, il doit peut-être venir apparaître ici. Hein. C'est ça Il doit me voir me soigner. Il va sortir là. Non Bien joué. <rire> ah bah, du coup, on est reparti, hein Ouais c'est une super idée. <rire> Allez viens Allez viens Génial Oh Non Finissez votre moteur Finissez votre moteur. Allez, 3, 2, 1, paf, passe-tête. Allez, t'es mon gorgon. Il est parti en mono. Bien joué. Par contre, t'as perdu ton moteur. T'as perdu ta game. 3, 2, Un ennemi hmm. Et quoi, là Ah, ça fait plaisir. Et je vais me faire penser là. Allez, ponce-moi si tu peux un film de Night Shyamalan. Ah voilà immense plaisir. Qu'est-ce qu'il fait Je sais pas où il est... T'es où T'es où, Steve Steve Steve Il est là, il est à droite, hein. Tu cherches... Euh... J'ai l'impression que tu cherches quelqu'un. Je <rire> suis un gros fan Bah <rire> <rire> <rire> <rire> viens, c'est <t> <rire> Quoi, hein. On part sous la palette. Non Bon, oh, de toute façon, bah, du coup, tu vas te faire save. Tu vas te faire save parce que ils sont tous là. Dès que tu vas récupérer, euh, voilà. Allez, Désolé. <rire> tu t'es fait pas le Ted. Voilà, très bien. <rire> oh, maltraitance sur de mon ne faites pas ça sur les démogorgons, bien sûr. Il y a certains démogorgons qui ne méritent pas ça. Aujourd'hui, si vous mangez un œuf d'alien, vous sauvez un démon. Attends, aïe, je me suis fait... Hmm. Ouh, il est là ah mais oh il a encore poursuivi Personne n'a cette porte Mais personne n'a ouvert cette porte Mais qu'est-ce que vous faites les autres Mais qu'est-ce qu'ils font moi bah, je peux rien faire. Moi. Oh, je vais y aller, je peux rien faire. Moi. Les autres ils vont être bloqués avec euh, gardien de sang ou quoi Ah c'était marrant quand même, c'est marrant. Qu'est-ce que tu fais? Mais. Ok. <rire> C'est le début game game. Un poil étrange. Pendant qu'il le dit, il se prend des mandales dimensionnelles. Du Démotronion, ouais, la fang ici, elle a une tenue un peu à la trône, hein. même si elle est un peu chelou. Est-ce qu'on va voir David qui va finir son sans... Oh, il m'a un peu déstabilisé. Temps. Les perles bénédictions de totem, est-ce que je les ai laissées de côté C'est vrai que je devrais prendre bénédiction de totem, de soins. Euh... Peut-être que je devrais prendre à la place de prophylaxie. C'est quand même assez long. Quoi. On a fait un moteur là-haut. On va en faire deux là-haut. Ok, rendez-vous dans les douches. Mais je devrais les prendre, je devrais les prendre. Je voudrais prendre. Là, je sais pas si on va se coincer là-dessus en faisant euh, ces moteurs-là. Ici. Parce qu'il y avait deux moteurs assez proches. Généralement, c'est la configuration d'un trigène. Et là, si je laisse. WOAH! Ok. Mais non, mais c'est l'enfer du popotin là. Ok. Très bien. C'est compliqué ça. C'est vraiment compliqué là. Hein. Non, fais pas ça, non. Est-ce que j'ai transpiré? Et tu as changé de dresseur. Okay. Non, on pas ça. Euh, okay. C'est pratique. La map, comme ça, elle est pratique pour lui. Hein. Oh non. Non, non Je crois qu'il va arriver d'en face. Mais il reste pas là L'attaque qui... Il, il... J'espère qu'ils vont faire un moteur sans deck. Dé... J'espère que Zéf... Avez... Oh il est passé à côté. Il est passé à côté de moi. Ok, il se prend... Ok, il est là-bas, il était littéralement à côté Il était littéralement à côté. Il était vraiment à côté, quoi. cest à de dos, quand je suis passé à côté, et il était de dos. Alors, je sais pas ce qu'ils font les autres. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moteur qui se fait Je sais pas. Bon, je pense qu'il est en chase et qu'il va, il va allonger quelqu'un d'autre. Peut-être Feng, qui a blessé. Juste avant. Oh là là. Enfin, du coup, je vais m'éloigner. est qu'il va la ramasser Et avec Intimider. Troll. Je sais pas. Je connais pas le concept de ces équipes, hein, pour le coup. Voilà. Je suis pas en état. Intimider. Faut que je monte, faire le moteur là haut je crois, faut consulter, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, il y en a un là, un là. Il est en P2. Oh, pourquoi il n'y a pas d'autres, d'autres, d'autres Moteur qui se fait Pourquoi il n'y a pas de... Ouais. Okay. Je sais pas. Concept de perdre. Je... Oh non, en plus il campe quoi. Mais c'est quoi, c'est quoi Bon, je vais l'été. Bon, je devrais pas. Il est dans la cave Mais c'est impossible que, que je le trouve l'entrée de la cave. C'est tellement la mort, là. Mais l'autre s'est fait gauler dans un placard Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette game Bah ouais, moi je vais pas réussir à trouver l'entrée, là. Ah ben non. Trop... Bah lui il l'a trouvé. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Je sais pas, hein, je sais pas ce qu'ils font. J'arrive, ouais, David, hein, mais... Non, non, non, on reste pas là, David. Ok, tu veux que je te pense bon, Très bien. Eh bien, go, du coup. Je sais pas ce qu'ils font, là. Hein. Bon, il arrive. Il est juste à côté. Hein. Mais de rien, mais maintenant, bouge, en fait. Feng, elle va tomber. J'ai dit fing, j'ai pas dit moi. Oh. Et oh. Mais non, le dédard, dédard, dédard, dédard, dédard, dédard. Oh, il est en état intimidé, lui, il a découvert. Ok, très bien, très bien, très bien. Bon plan, bon oeil. Les deux sont là, tout le monde va mourir. Il va aller voir, il va donner un shot. Attention. Oh. Ok. <rire> ok. Écoute, pourquoi pas Mais non, mais... <rire> il s'est fait gauler deux fois Salut. <rire> Allez. Laisse-moi vivre, petit chenapan là. Et voilà, il me. Il y en a un qui est tombé, qui slug, et il y a moi. quelqu'un euh, s'appelle Rio euh, Placard Ah bah ouais bien sûr. Il va me coller dans le placard. Ou pas. Ok. Oh je vais me soigner avant bien sûr. Aucune raison de euh, faire quoi que ce soit avant. Je sais pas s'il va le récupérer. Je sais pas si je vais trouver la trappe, sachant que la trappe peut être à l'étage en plus. Aucune idée. Il a tout récupéré, et peut-être que son plan, c'est d'attendre à côté, que j'arrive. C'est possible, hein, il a la perque intimidée. Peut-être que son plan, c'est d'attendre que j'arrive, et quand j'arrive, il le ramasse. Voilà, hop là. Merci taquilleur, Cox. Merci beaucoup pour le Prime, merci d'avoir choisi ma chaîne, pour euh, ton Prime. Merci infiniment. Et bienvenue à toi. Bienvenue. Oh, ok. Il s'achoue. Hein. Et il va. Il est là à côté. L'autre tente les 4%. Et il va abandonner. Là, et voilà. C'est fini. À ah, sa que j'aurais fait pareil. Pour le coup. Là... Il est apparu. Ok. Allez. Attends là Il y a des chances à ce qu'il trouve, lui. Abonne-toi, bien sûr. Avant toi, la statue! Ah, yes.